Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy. We're not worthy. A got space, man. Huh? No, actually, I'm a farmer. You <laughs> <laughs> world order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. <laughs> How are you doing? Alors, euh, rebonsoir tout le monde, alors j'espère que ça va bien, euh, je suis euh, Jonathan Drapeau, euh, on est dans euh, l'émission 5.5 euh, sur la lutte professionnelle, je suis en coanimation avec Ben Benoît à l'intérieur, comment ça va mon Ben? Ça va très bien, ça va aujourd'hui? Ben oui, ça va super! J'espère que les internautes, les auditeurs, ils nous suivent, puis nous... Euh, il commente ce qu'on fait et ce qu'on dit dans, sur les réseaux sociaux. Yes, yes, yes, en parlant des réseaux sociaux. On est sur euh, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous, nous écouter sur YouTube, Spotify et tous les bons euh, euh, podcasts près de chez vous. Alors, on commence tout de suite euh, en force euh, avec la WWE qui a annoncé récemment euh, que son événement SummerSlam 2021 euh, sera, euh, euh, aura lieu à Las lieu à Vegas. Vegas Excusez-moi, je cherche mes mots. Le samedi, c'est exceptionnel, un samedi, le 21 août prochain, au Allegiant Stadium de Vegas. On vous parlera des combats dans, dans un podcast éventuel. Mais moi, j'ai une opinion là-dessus, c'est que pourquoi qu'ils font pas comme WrestleMania une fin de semaine SummerSlam? Je ne sais pas, mais. C'est euh, quand même le plus euh, gros je, show de l'été, hein. Je ne sais pas du tout. Il euh, y a une chose que je peux te dire, par exemple, c'est qu'il semblerait que ça va être un événement grandiose qui n'a jamais été fait, puis ça va être qu'il va y avoir des gros noms. Ouais, oh, de ça, ils n'ont parlé... Il y a, euh... quatre, quatre gros noms qui vont... Euh, bon, D'après ben, tout... moi, c'est The Rock, John Cena, Brock Lesnar... Goldberg. Goldberg. Ça ressemble à ça, pas mal. Honnêtement, mais euh, bref, euh, c'est une, une surprise à venir. Continuons de suivre euh, Ross McDonnell et on verra bien euh, ce que l'avenir réserve pour la WWE. On va parler d'un talent à draw que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. C'est euh, le, le gros noir issu de NXT, Kate Lee. On sait qu'au Pay-Per-View Elimination Chamber, il était supposé faire partie de, du Triple Threat pour la ceinture états-unis, impliquant également euh, Riddle, le champion de l'époque, et Bobby Lashley. Mais à la dernière minute, il fut retiré à cause d'une blessure. Depuis sept ans, on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui, et selon des sources, son avenir à la WWE ne semble pas assuré à long terme, toutefois, il est toujours sous contrat avec la compagnie de Stamford et demande à ses fans, aux fans de la WWE, Oui, blessé, oui blessé, ouais, est il, ça, il est blessé oui. ou il est oui. juste à ou la oui. liste, okay. euh, là il demande à ses, à ses fanatiques de prendre leur mal en patience, <rire> puis parlant de talent de la WWE ah, Puis en parlant de mal en patience, euh, ben, ça. il y en a qui n'ont pas eu la même chance que Keith Lee, je ah, pense. Non, euh, la WWE, euh, qui euh, n'ont pas eu la même chance qui a été écrite, comme tu dis, dans le fond. Euh, voici la liste. En fait, la WWE, là, ils ont congédié des gens euh, depuis plusieurs semaines. Bah, c'est le 2 juin, ça fait 10 ouais, jours. Mais on est le 14, ça euh, fait c'est le 2 juin, euh, là. Ils ont là, euh, des gros noms, là. Alexter Black, Lana, Mur Murphy, Ruby Riot euh, Santana Garrett. Puis le plaisir. gros Braun Strowman. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs... Euh... Ça, ça fait pas l'unanimité, hein Non, c'est sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs euh, en lien à ça, tu sais. Est-ce que la WWE est à vendre Est-ce que qu'il euh, cherchent des investisseurs Ce euh, serait peut-être une raison pourquoi il aurait congédié Braun Strowman c'est une histoire de salaire Est-ce que c'est une histoire de... Euh... La question que nous avons posée le 4 juin dernier, est-ce que vous pensez que la WWE a congédié tout ce beau monde afin d'économiser de l'argent pour donner un contrôle lucratif à The Beast Incarnate, The, best, the Next Big Thing, Brock Lesnar. Moi, je pense que oui, là, mais honnêtement, c'est vraiment… c'est un, un banal. On vous invite à répondre à la question. Ah, euh, plusieurs sources ont, ont récemment avancé que la douille cherche à couper le plus possible des dépenses justement pour un acheteur. Tu sais, on en a déjà parlé. C'est vrai que la, la COVID, ça produit les aider. Tu sais, hein? la fameuse émission mm « -hmm. Most Wanted Treasure » où ce qu'ils font le tour puis ils cherchent des artefacts pour essayer de monter, euh, genre, un, une espèce de banque de souvenirs physiques de lutteurs euh, importants. Oui, bien sûr. Bien, veux, veux, pas, ces artefacts-là, ben ils valent quelque chose. Donc, mon hypothèse était aussi, était aussi bonne comme on a parlé, je crois. Ça vaut quelque chose, donc ça augmente la le, le, le, la valeur physique de l'entreprise W, donc peut-être très intéressant pour un éventuel acheteur. Il faut mentionner également que la, le concurrent de Jacksonville, la AEW, sont en train de mettre des bâtons dans les roues euh, à Vince McMahon et compagnie euh, en embauchant des ex comme Eric Bischoff faisait dans le temps de la WCW. C'est sûr, mais à un moment donné, il faut aussi penser, tu sais, qu'il ne faut pas que ça devienne... Il euh, ne euh, faut pas que ça devienne... Le, le promoteur de la WWE il faut pas qu'il euh, qu ait fouillé dans tout le build euh, de la WCW pour ramasser des anciens lutteurs. Il n'y a c'est ça. Il est en train de ramasser des restants de cross, là. Fait que Des Christian là, Cage, des Paul White... Euh... Ouais, Des bons vrai. lutteurs, mais qui sont plus longues d'eux-mêmes. Le là. problème, c'est qu'ils sont en train d'engager plein plein, plein de monde, mais ils ne font rien avec. Oui, ben, éventuellement, ils vont bien faire de quoi. Euh... Comme là, le War Strongest Man a apparu à Double or Nothing. Oui, il, il vient peu en près fait deux semaines. 30 mai dernier. Oui, c'est ça, il fait deux semaines. Il a signé un contrat, dans le fond, avec la compagnie Jacksonville. Ben, il est bien sûr. Cependant, il agirait comme analyste pour la prochaine émission. AEW Rampage. Il semblerait que ce soit, serait peut-être un genre de Raw, un SmackDown, d'un peu plus euh, d'importance que, euh, que Dynamite! Que Dynamite et que euh, Dark. Mais, mm. ça a l'air, dans ce que j'ai mentionné dans le dernier podcast, Rampage va durer juste une heure. C'est ça, si c'est une heure intense. Why non, not, là? Ça, dieu à euh, nous dire, qui le dira plus sans doute. Parce qu'il faut se souvenir du tout que Mark Henry, euh, c'est un ancien World Heavyweight Champion, euh, il s'est fait connaître le nom de sexual chocolate à l'époque, dans, dans le temps de May Young, qui ben était bruit oui. de May Young. Euh, gros background, gros background c'est ouais, ça, C'est un gars qui a fait des concours de <rire> Une Grosse boîte de chocolat. <rire> ah non, mais c'est... Euh... Ben oui, ben oui, ben oui, ben, il se faisait appeler le sexu... chocolat sexuel. Ben ouais, oui, c'est ça exactement. La catcheuse Jordy Grace, Jordine Grace, a re-signé en mai dernier un nouveau contrat de plusieurs années avec Impact Wrestling. D'ailleurs, je vous ai une petite parenthèse. Oh, oh, oh. Jordan, euh, <rire> ouais, Jordan Grace. Ouais. Dans le fond, elle écrit un article dans euh, is Illustrated. Oh, fallait que j'aille là de Lufisto. Ah. Euh, intéressant. Euh, je vous invite à aller sur article, c'est passionnant. Euh, comment elle écrit euh, ce bel article. Elle parle euh, profondément de Lufisto, de toute sa carrière, de tout ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a fait pour, euh, pour la division féminine durant toute sa carrière, donc c'est très intéressant à lire. On va enchaîner sur une superstar japonaise, un gros nom japonais qui a fait ses débuts à Impact Wrestling il y a environ deux semaines, il s'agit de Satoshi Kojima. Ce catcheur a débuté sa carrière à la NJPW en 1991, ouais, il est encore. Ah ouais c'est un duo au Japon. Imagine, il est fait en, il est fait en, en plomb. Ouais, peut quasiment dire ça. Il a, remporté notamment, il a remporté notamment deux fois le titre IWGP Heavyweight et sept fois les championnats par équipe, dont six règnes avec Hiroyoshi Tenzan, Il a quitté la New Japan en 2002. C'est pratiquement le Ric Flair de la IWGP. Ouais, c'est un, un bon vétéran. Il a quitté la New Japan en 2002 avec Kaiji Muto qui si s'est fait connaître sous le nom de Great Muta à la WCW pour l'AGPW, la All Japan for Wrestling. Pour, pour protester contre la doctrine du inokisme, qui fut établi par son fondateur Antonio Inoki. Il a remporté également deux fois le championnat Triple Crown. Il fut même champion NWA World Heavyweight en 2014. Un dernier petit point, on va parler du PWI 500 2005, il a été classé au troisième rang. Wow. Puis récemment, l'intervieweur d'Impact Wrestling, Jaya Miller, a signé un contrat de trois ans avec la compagnie. On souhaite bonne chance à cette jeune femme de 23 ans, qui semble avoir une belle avenir devant elle. Là. Et là, euh, même si l'émission hebdomadaire Dynamite s'en va à TBS, en janvier prochain... T <rire> <rire> non, non, TBS Non, alors TBS, hein toi là, là, faut pas parler en mal de... De Big Show De Big Show, oui T'es un beau salaud <rire> ça. Le, le, Ok, sérieusement, même si ça va à TBS en janvier <rire> prochain... Le championnat TNT ne changera pas de nom. Cody Rhodes l'a confirmé dans une récente entrevue. Il a mentionné également que le poste TV TNT est l'endroit où ce championnat a vu le jour. Il a même mentionné également que, selon lui, la strap TNT, c'est le championnat le plus important de la lutte professionnelle aujourd'hui. Le contrat de la superstar de la AEW est leader du clan. Michael, MJF va expirer seulement en 2024. Cependant, il ne dirait pas non à la WWS si l'offre se présentait. Ce n'est plus un secret pour personne. Tout le monde sait que John Moxley et Ronnie Young attendent bientôt une petite fille. Eh bien, ils vont la nommer Nora, en honneur à la grand-mère de Young, Eleonore. c'est pas à la mémoire de nouveau Oh non, je pense pas. Elle devrait accoucher en août prochain, quand ils ont annoncé cette nouvelle merveilleuse en novembre dernier. Moxley et René Young, euh, ils ont eu un énorme background à la WWE. Tu sais, t'en tu rappelles, lui il a commencé dans le SHIELD là, avec euh, Roman Reigns et Seth Rollins. Euh, tu savais d'ailleurs que The SHIELD, ouais. CM Punk est derrière la formation. Ah ben de oui, qui... ils ont été revenus sur Ride right Back à Survivor Series. Il y a des rumeurs aussi qui disent que CM Punk, euh, serait peut-être engagé pour devenir un scripteur à la début de le Ben, ça serait bon. Mmh. Ça serait vraiment une bonne chose. Parce que ce gars-là, pour guider quelqu'un, c'est... C'est une machine. Ah oh, oui, c'est... lui qui scriptait à Ring of Honor. Ah oh, oui, c'est ouais. ça. Il y a déjà scripté. Il a d'expérience, ce le gars. Et oh. Ronny Young, également, elle s'en une interviewée à l'époque. Puis elle a animé Aftermath. Ah. C'est ce qui, qui était bien genre... C'est hein? ouais, de Toronto. Oui, ouais, c'est ça, c'est une Torontoise. Euh... Ben, son nom est francophone, mais en le fond, elle ne parle pas vraiment français. Non, euh, mais c'est ça, elle animait dans le temps uh, Aftermath, qui était le résumé de Rock Smackdown, oh, c'est ça. Ça c'était pas mal pour parler, pas euh, mal ce qu'on avait à dire sur ce merveilleux couple. Ding ding ding, parlons Indie Ah oh, non Et <rire> Indie, indie, indie, indie euh, je veux parler de la MLW que, ben, oui. euh, dans le fond, le 21 mai dernier, euh, il y a eu le draft, dans le fond, euh, par anticipation en vue du draft de la MLW qui aura lieu le, le 10 juillet prochain. Et qui était nommé. Qui juste avant notre fête. Ah bon, dis euh, La M&W ont signé euh, David Richards. Oh, un gros nom ça. Ouais, vraiment. C'est, il fait connaître dans le fond. à DNA Impact, R.O.H., C.W. P.W.G. Et j'en passe. Il a fait le Japon et, et tout ça. Euh, je vais ouvrir une mini parenthèse parce qu'ils ont aussi signé d'autres gars. Ben vas-y euh, La Major League Wrestling, ont signé aussi Kim euh, Muertes, qui était, dans le fond, un luchador à la um, Lucha Underground. Et euh, il est vraiment très, très connu euh, au niveau euh, de, la, de tout ce qui est lutte mexicaine. Et ils ont signé aussi Savio Vega. Ah, Savio Vega, c'est nouveau, ça Oui, oui, ils ont signé Savio Vega. Ça, euh, ça, je ne savais pas. Mais personnellement, Kim Muertes, je n'ai jamais vraiment entendu parler. Il... À moins que tu eu un vieux type dans le temps... Euh... Non, ça fait pas longtemps qu'il est dans le circuit, ben. Probablement qu'il était pas masqué à l'époque, peut-être, là. Oui non, il, il était pas le masque. Okay. Puis maintenant, il y a comme un nouveau personnage. Il s'appelait pas comme ça à l'époque. Je ne me souviens pas de son nom. Mais euh, à l'époque, il y avait un autre nom. Puis maintenant, c'est pas. Ben, en fait, c'est King Muertes, mais son vrai nom, c'est euh... Mil Muertes. Ah, okay. qui. C'est ça, Mil Muertes? Ça semble ça. Mais bon, euh, Son sous-nom, c'est King de King Muertes. En tout cas, tu ne connais c pas, c'est qu'un luchador de même va apporter.. Euh... Quelque chose de nouveau à la MLW, là. quelque chose un, un calibre fort intéressant. Yes. Tu sais, on n'a on a jamais assez hein, Ben des fois dans des dans compagnies de lutte. On parlait dans l'émission juste avant, dans la soirée, que euh, Shaggy Doudop avait été blessé. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et puis figurez-vous donc, Enzo Amore a été hospitalisé. And durant un gala de la SWE, une fédération indépendante du Texas, le 22 mai dernier. Certaines sources rapportent que Murray s'est blessé après avoir mangé un DDT en dehors du ring. Il a perdu connaissance peu de temps après. On peut-tu s'entendre? Écoute, j'ai aimé vraiment beaucoup Elzo Murray, mais c'est pas un grand lutteur. Oui, c'est la un peu. C'est genre, je n'aimerais personne dans dans la lutte euh, indépendante au euh, Québec, oui. là. il y en avait beaucoup qui faisaient des combos, ben, tous les soirs et se blessaient. Je n'aimerais pas personne. Non, non, mais... non, mais on sait de qui qu'on parle. Okay. Je suis certain que les gens qu'on parle se reconnaissent très bien. Certaines sources rapportent que Maurice s'est blessé, c'est ça. Et il a dû être euh, évacué euh, des lieux en civière. Écoute, ça me... tu sais quoi ça me fait penser? À Jésus-Joury. Vous, vous, vous... Bruiser Brody, hey, les, a, euh, ça. on vous invite les amis, euh, le 18 mai prochain, euh, Bruiser Brody, le regretté Bruiser Brody. Pas mai. Hein? Oui, c'est mai, 18 mai, hein? euh, je 18, mai 18, 18 juin, juin je... hein. euh, je dit, oui. 18 mai. le 18 juin prochain, euh, Bruiser Brody aurait eu 75 ans pour rendre hommage à ce merveilleux lutteur de l'époque, qui fut malheureusement assassiné en 1988. Euh, on a écrit un merveilleux, on va écrire un merveilleux texte moi puis euh, mon collègue Jonathan. On est en train de le travailler. Ouais, on le... est en train de taponner ça un peu. Là. Ça. Vous allez voir des choses intéressantes, euh, du, euh, du coup on voit des anecdotes. Il y a une anecdote sur Lex Luger qui est assez intéressante. Oui vraiment. C'était un personnage coloré, lui Abdullah the Butcher. Donc, donc, donc, toi tu voulais parler de l'ancien superstar... Euh, de, la, de la populaire NWO et 5 fois champion par équipe de la WCW, Marcus Alexander Buff Bagwell! Qu'est-ce qui s'est passé avec Buff Bagwell? Ben, je vais vous mentionner ça, puis je vais te mentionner ça. Ouvrez bien tes oreilles, ouvrez bien vos oreilles les amis. Eh bien Le 22 mai dernier, dans le comté de Cobb Georgie, euh, de Cobb en Georgie, la ville que Big Boss Man se faisait annoncer, From Cobb County, Georgia, the Big Boss Man. Pour ceux qui ont suivi. Euh, à you know the Big Boss Man. <rire> okay. Il a été arrêté dans ce coin-là pour avoir violé le code de la route à plusieurs reprises. Il a été arrêté pour les raisons suivantes fausse identité et fausse adresse donnée à l'officier qui l'a contrôlé, excès de vitesse, refus de priorité à plusieurs reprises, non assistance à personne en danger après avoir été témoin d'un accident. Non-respect des distances de sécurité sur la route, conduite jugée dangereuse, conduite en milieu de voie, chaussée ou sur la bande d'arrêt d'urgence, conduite sous influence de stupéfiants, et ensuite avoir percuté un objet, conduite dans le mauvais sens, refus de présenter son permis de conduire. La grandeur, ça mieux d'avoir un portefeuille dans ses poches parce que il va en prendre des taxis pour les prochaines les prochains mois. Selon certaines sources, l'arrestation de Bob Bagwell peut avoir rapport avec l'accident qu'il a eu lieu l'an dernier, où il avait notamment fait un abribus dans le comté de Cobb également, est et avait fini blessé et hospitalisé. Alors, nous pouvons présumer que c'est la fameuse pandémie de l'ère COVID-19 qui a retardé cette arrestation qui va mener probablement à un éventuel procès, un dossier à suivre. Mais ben là, j'essaie de... Je me demande si de ce gars-là va en lutter un jour... Sens, hein. Moi, d'après moi, je... Ah, oh, il veut fois ce gars-là. On va le voir dans des... Euh, on va le voir en euh, prison se faire... Euh... <rire> se faire trop de <rire> Non, on <'as> peut <rire> pas à ce là Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais... Euh, probablement que si... Euh, le gars il va échappe, se prendre avec ses drôles. S'il échappe son salon, euh, il est mieux d'avoir à voir... Fait... Euh, je voulais parler, dans le fond, euh, des résultats de Double or Nothing. Ouais, ouais, on va parler de Double or Nothing qui a eu lieu le 30 mai dernier. Ça fait à peu près 15 jours de tout ça, si on, si on fait une histoire courte, Yes, euh, écoute, on, on, on s'est gâté un peu, mais on, on a pris euh, deux minutes pour, euh, dans le fond, euh, l'écouter. Puis, euh, dans le fond, euh, on, a, on, on, on va en parler un petit peu, de, de tout ce qui est euh, euh, résultat de Double or Nothing. Donc, tu veux commencer par le premier combat bien donc, je te laisse commencer, Londine. Oui, vous savez que Double or Nothing, c'était la troisième édition. qui C'est considéré comme le un peu le Wrestlemania, le Starcade, le Bound for Glory. Le barbecue bootcamp de la, a, de la AEW. Alors, euh, il y a eu un pré-show avant le début du combat. C'est Serena Deeb qui a conservé son championnat du monde féminin de la NWA face à Rio. Qui est un combat assez appréciable. Oui, oui, appréciable. Ouais. Le deuxième combat, c'était un match simple dans le fond. C'était Adam Page. Hangman! Je oh, le pour ouais, contre Brian Cage. Puis honnêtement, là, c'était vraiment ça à la coche. Il y avait de l'intensité. Ça, hein, ça Faisait longtemps que j'avais pas vu un bon match simple comme ça. Oh, Surtout ça. pour ouvrir une carte là. Ouais, oh, c'était ça à la coche. À la... Je pense que c'était un des meilleurs matchs de la soirée. C'était le match qu'il fallait mettre là, pour oh, le moi. Vraiment, vraiment. Tu sais, les deux hommes, dans le fond, ils ont donné tout ce qu'il y avait à donner. puis euh, les deux meilleures personnes pour ouvrir une camp Moi, je pourrais dire que c'est comme. Euh, bah, on va retourner dans le passé. Petite parenthèse. de WrestleMania 10, Owen contre Brett. Hein? En ouvrant, hein. Ah ouais, si euh, j'allais. Celle... écouter écouté encore. Euh, ah, je te comprends. Euh, c'est ce euh, match-là, Ah, c'est bon, t'es rédent. Ah, mais tout ce show là... Pour voir un show, c'est Tout le show est bon. C'est pas le deuxième match déjà. Je pense que c'est dunk C'est dunk contre Bambam Bigolo. C'est Dunk ding contre Luna puis Bambam Bigolo. C'est bon ce combat là. Tout est bon. Après ça, t'as le troisième combo. Le troisième combo, c'était Randy Savage contre Crush dans un mode euh no cest euh, tout ça C'était Force Compte Anywhere, Exactement count anywhere. Puis, mon dieu c'était bon ce combat-là. Innovateur ce au même là quand tu ouais. qu attaches la jambe de Crush, tu fais comme elle pente par les pieds. il a le temps de se rendre au Crush est compté à l'extérieur. Ouais. 60 secondes, je pense, qu'il fallait. Euh. Coups. Ouais, il euh, y avait euh, pas un robot, monsieur. Ouais, euh, je me souviens pas exactement, mais c'était euh, un beau souvenir dans ma mémoire. Il y avait aussi Andrew Blaze contre une femme que je ne me souviens pas. de son. mais ben, les Lanikai, Non, c'est les Lanikai. Les Lanikai, qui, les Lankai, qui les Lankai Lankai était champion Lankai. à WrestleMania 1 et qui a perdu contre Wendy Richter. Yes. Il y avait un tag team match, dans le fond, il y avait les, euh, les, les, les Quebecers, genre et... Euh, Pierre, Pierre qui étaient champions à l'époque. Yes, contre The Man on the Mission. M Mabel et Mo ouais Il y avait ça, tant de sortes de signification, je pense. Oui, je pense ça. ouais écoute, ça me fait penser déjà à mes choses. Ça me fait penser aux bananes en pyjama. Excusez-moi, les amis. <rire> Ensuite, ça, ben, il y avait le gros Yoko avec euh, Fuji contre euh, Lex Luger. Pour le championnat WWE, parce ouais. que euh, Lex Luger était co vainqueur du Royal Rumble avec Brett de Hitman Art. Alors, il y a la grosse sensation de l'art, Lex Luger, qui est arrivé avec euh, un autobus dans le temps. Le Luger Express. Petite anecdote sur Lex Nugger par rapport... Un, un, un, un, un à Yokozu. Petite anecdote sur Lex Nugger à propos de ce gars-là. Il paraît qu'il était supposé, et ça j'ai lu ça dans, sur euh, beaucoup de sites de catch, là, parce que je, je m'intéresse ouais, au catch, ouais. bien sûr. Il paraît qu'il était supposé gagner le championnat de WWE, à l'époque WWF, bien sûr. Ben ouais, ouais. là, euh, ils ont enlevé le push parce qu'il était sous la veille euh, dans une soirée, pis ça serait vanté ouais, la, Bon ça, ça serait vanté à dire gueule qu'il gagnait à Strat, puis là, ils l'ont dépouché, si vrai. on veut. Mais euh. qu'on était, qu était en train de parler genre des résultats de Double Earn qui ont arrête de parler même de plus de WrestleMania 10. Bon, on va dire, ça dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la EW ils ont pas fait leur jeu. Parce que on est en train de parler de WrestleMania, C'est fou, là. Ça, ça là, il faut que ça allume une, une lumière à des gens, là. Les gens me catch là. S'il vous plaît, faites donc des bons shows. Entre tout, et moi, double or nothing, comment tu me trouvais? Hein? Ok, à part le premier combat, qu'on a nommé Hankman contre Brian Cage, personnellement, je trouve que le meilleur match était la Battle Royale de Casino. Comment euh, on l'appelle, là? Le... C'était le Casino Battle Royale. Oh, la le Battle Royale de Casino, remporté <rire> par le fils de Feu Luke Perry, Jungle Boy. Oui, puis... Il a eu sa chance au titre, je pense. Ouais. la dernière personne qui était, euh, dans le fond, euh, avec Jungle Boy, c'était Christian Cage. Ouais. tu sais. Il avait annoncé une super belle surprise avec euh, le nouveau petit lutteur, là, Leo, Leo Rush. Leo Rush, je crois que ouais, mais euh, C'est bon euh, plus une surprise. Mais là, tu sais ouais. comme moi, tu sais comme moi les affaires de retraite. Là, comment une fois que M. jean Rougeau et M. Terry Fong se sont retirés du catch et qui sont revenus? Ah, écoute. Moi, je, moi personnellement je pèse mes mots. Je crois que Leo Rush il va prendre une petite année sabbatique ou un jour, un six mois pour euh, soigner ses blessures, il va faire un grand retour soit à la WWE ou à AEW, parce que là, faut qu il faut qu'il, avant de prendre sa retraite comme il le mentionne, faut il faut qu'il finisse ses engagements au Japon. Je pense que je vient jusqu'au ouais, 28 juin, là. part mais il faut peut aussi bien faire un Jolie Flèche, puis euh, on ne l'envoie plus dans le circuit non plus. Ah, c'est il y a plusieurs que hypothèses, que sans lui. Tu te souviens de Jolie Flèche, hein? Ah, hein? Ah, ah, tellement hein? avec la saga Jolie Flesh, Johnny Storm à la CZW, Jolie Flesh est probablement a été probablement le meilleur high flyer de tous les temps. Un des meilleurs lutteurs de indépendants de l'époque. Qui euh, gagne à être connu et qu'on verra jamais performer sous nos écrans, soit à la EW TNE mm. ou euh, Peut-être qu'il est revenu masqué au Japon, mais on le sait pas, tu sais, on, ou au Mexique. Moi, je pense que Jolie Flesh, pas Jolie oui, Flesh, à l'époque, je crois qu'il avait fait un ou deux combats peut-être à la TNE, Mais le, la vieille TNE à l'époque où Loki, Joe, Styles. Euh, ah ouais, ouais, les, Revs, ah les, les, les SAPs, Les F.A.M.I.S. Weekly, Les F.A.M.I.S. week le mercredi well, euh, soir qu'on écoutait chez Nathalie Francis. Salut ouais, Frank à en passant. Salut cool, Frank. Puis euh, c'est ça dans le fond, euh, la lutte a beaucoup changé. Pour revenir à 10, il oui. y, y a un match qui n'a pas été long, c'est celui d'Earthquake et d'Adam Bomb. Il 35 seconds only. Hein. Le, fait, est hein. le fait son power slam, le earthquake, earthquake squash, 1-2-3. woof. T'as-tu quand tu parlais de, de Adam Bond, de, de, de sa carrière, qui, pourquoi il n'y a pas eu de push? Bah ben, en tout euh, cas, euh, dans le fait de Chronic, il faisait Brian Clark avec le regretté Brian Adams. Allez on squash à l'époque, ça c'était bon Chronic? Hey, J'ai écouté uh, In Your House, je pense que c'est de 91 ou 92 récemment. Il y a un combo contre Mabel. In Your House 92? Ça a commencé en 95, les New Yorks. En 95 ou 96, et puis c'était excellent. ça fait tellement excellent ce combat là que je disais à ma blonde, regarde ce catcheur-là, à quel point il lutte bien, puis tu Ta blonde de l'époque ou ta blonde présente? Ma blonde que j'ai là, ma blonde que j'ai là. Salut, Catherine. Puis elle me dit, il est donc tombé, bon, ce lutteur-là, puis tu sais. Il est imposant, Crush. oui pas Crush. Euh, pardon, je disais. Adam Bomb. Adam Excusez-nous, les internautes. Adam là, c'était. Tout qu'un athlète, là. Tu sais, je regardais devant mes balles, pis Mayball à l'époque maintenant, c'est Feu Mayball. C'est un gars de 6 pieds, 7, 6 pieds peut-être 6 pieds 9, moi. 40 livres. Mon là. Dieu, il, il se regarde les deux là, yeux à yeux comme je te regarde là. là. Donc, ça veut dire que le gars est imposant, là. C'est un gars de 300 livres et plus. Euh, il était euh, son manager c'était R V Ah ben Harvey oui. Whipham est tout petit ah mais il mesures trente je crois. Après, ça ça donnait l'impression que Adam Bomb était super gros mais moi ce que j'aimais beaucoup beaucoup beaucoup de Adam Bomb Tim il faisait, oui. il faisait des springboard oui oui oui genre, oui, oui. Des dive, il faisait des dives il faisait des springboards springboard close line j'ai vu ça il comptait déjà il, il, il faisait des, des sauts de linge avec un, un, un coup de la corde orange du troisième cadre honnêtement j'ai vraiment aimé puis là je me suis un petit peu intéressé à Brian, Brian Clark, je crois, son vrai nom. Euh, ouais, Brian Adams, c'était Crush, pis Brian Clark, c'était Adam Barr. Hey, faut, faut, pas pis, aimer lui. Non, non, c'est ça. Puis Brian Clark, euh. Il y a une raison qu'on n'a pas été touché, tu dis. Mais non, c'est ça. Tu sais, il s'en rendait pas bien avec, euh, avec la direction. Il s'est passé des trucs. Euh, pis il y a comme, ils euh, ont arrêté de le toucher un bout. Tu sais, c'est, je trouve ça un petit peu plate. Puis il a comme perdu sa place. Il est rentré un, un, un petit peu, une courte période à la WSW. puis on l'a comme jamais vraiment revu. Euh, euh, Je pense que la clique l'aimait pas aussi. Je pense qu'il y avait deux cliques. Hein. C'est ça que pierre Wallet avait déjà dit. Euh... Il y avait une clique là, la, la clique qu'on connaît toutes le Triple H, euh, X-Pac, Razor Ramon, euh, Diesel, Charles Michaels. Il y avait un autre clique. Je pense qu'il y avait, avait PCO, Sid, Sid Justice, ben Sid Vicious, Adam Bond, puis plusieurs noms qui, euh, qui m'échappent. Je pense qu'il était pas dans la bonne clique. Non, Je on pense peut... qu'il était pas bon. Non, là. Non, non, non, non. Euh, tu viens de nommer Sid Vicious. Putain, c'est un bon lutteur. Tu sais, il était pas bon. Non, mais il, il est un... loupé. mais t'sais, tu sais. personne, tu me dit. puis ouais, ouais, c'est une machette. Tu coudes, tu m'avais dit ça, les épaules plus gros comme des ballons de basket. Ah, c'est mal. Oh, ouais, yeah, c'est un des gueules les plus gros que j'ai vu de ma vie. Pour vrai, là. T'as que sa gueule de lui, ça doit pas être doux. Ah, c'est capoté. Mais tu sais, à l'époque, c'était pas des lutteurs. C'était des phénomènes de foire. C'est un petit peu comme t'allais à Beauce Carnaval. Tu mettais une étiquette, puis t'allais euh, dans, dans le tournoi puis tu te faisais avoir sa tête. Puis, il se de de ville en ville. C'est exactement ça la lutte, en réalité. Ouais, comme les shows de Burlesque, à l'époque. Il y avait des mains des personnes, il y avait des gros monstres, il y avait des, des, des, des plus il y avait des sumo, il y avait des clowns, des y avait, acrobates. C'était de la lutte familiale. Ouais, ça. Et moi, moi c'est ce qui me manque parce que j'aimerais ça éventuellement euh, dire à ma fille, ben bah, comme ça, on va aller voir un spectacle familial. Ben, il y avait Rougeau dans le thème mais lui, il y a fermé. Ouais, hein. y en a pas. Ben Rougeau, c'est à Montréal, mmh. mais là, malheureusement, cest ça, il est fermé. Puis, je pense que les gars ne voulaient pas reprendre la relève. Là. Mmh. Parce, que, je sais, parce que Rougeau, je sais que c'était souvent, souvent pour des bonnes causes aussi, qui faisaient ça, ouais, ces choses-là. Lutter Donc, contre l'intimidation, le suicide, de affaires-là. Oui, c'est ça. Puis, euh, revenons à WrestleMania Mania Dix. Rassaut les amis, encore. Euh, rendu à quel on, on était rendu, dans le fond, on parlait de, de Yokozuna, je pense, hein, c'est ça. Ouais, ça finit par disqualification. C'était hey, ah. le regretté Kurt Henning, qui arbitrait le match. Ça rappelle de ça je pense qu'il avait fait une crosse à Lex Luger. Pour moi, pour moi, il avait gardé une rancune parce qu'on se souvient, de y a 9, Lex Luger avait gagné en faisant un backslide à Bistur Perfect, il avait les pieds pognés d'un les cordes, puis l'arbitre a compté trois paris. Je pense qu'il a gardé une rancune envers Luger, ça se fait-tu Non, ça se peut. Tu euh, sais, on, on, on... Dans, dans la storyline, bien de entendu. De La nouvelle, de la nouvelle euh, école versus l'ancienne école. Oui. Je, je, te, je, te, tu sais, je, te, je te parlais de tu statistiques que les combats étaient trop longs. Regarde la différence. Comment les combats étaient plus courts à l'époque. Plus courts, mais minutes, plus intenses. 3, 7. Ici, on a des 14, 21, 23. C'est pas normal, là, qu'un euh, un John Marsley contre Eddie Kingston, 20 et, euh, avec Eddie Kingston contre les Young Bucks, ça dure 21 minutes. Mais là, faut, faut que tu comprennes ouais. qu'à Ressomagne 10, il y avait des promos de dévadettes. Parce que je pense que c'est Burt Reynolds, je pense que c'est lui qui fait le timekeeper du, du main event. Je l'ai regretté Burt Reynolds, le, oui, le docteur oui. qu'on a... Oui, oui. Euh, on, on est dit, rendu à quel match hein, de WrestleMania 10 WrestleMania euh, 10, hein, c'est drôle, on est rendu qu'on parle de WrestleMania ouais, 10. on va parler de WrestleMania 10. Euh, ouais, pourquoi pas. Euh, dans le fond, euh, ensuite de tout ça, ben, il y a eu le, probablement l'un des meilleurs matchs de tous les temps, et probablement un des meilleurs ladder matchs. C'était ben, le match of the year en 1994, les amis. Oui, et puis euh, c'était... Euh, chacun, euh, chacun, parce que là Shawn Michaels et Russell Ramon, il, avait, il disait qu'il il méritait chacun la ceinture intercontinentale. Les deux étaient champions intercontinentales. Comme euh, comme un peu CM Punk puis euh, John Cena en 2011, les deux se proclamaient champion WWE, mais là ils ont fait la même affaire avec la ouais. titre euh, intercontinental. Ouais. Ladder match. C'est ça, Puis dans le fond Shawn Michaels a, euh, a perdu son combat contre Razor Ramon. Razor Ramon est devenu le champion intercontinental à l'époque où euh, une ceinture ça valait quelque chose. Maintenant tu sais il euh, y a des ceintures pour tout le monde. C'est là je pense à Cody qui sort le le le le, le... La ceinture TNT. Les, les, les, les, les la ceinture pour trouver le lutteur là. il va y avoir des trios là. C'est que c'est des rumeurs coups. je pense. Mais... C'est euh, euh, de euh... ouais. des rumeurs ça je pense. Moi ben, je le croirais quand ça arrivera. Oui, on bien. Puis euh, pour revenir pour à Sean Michaels, de, de mémoire, ça faisait deux ans que c'était séparé des Rockers, euh, son fameux Hilton contre Marty Janetti C'est vrai. Euh, la fin du, du Barber Shop, c'était vraiment Royal Rumble 92 82 hein? ouais Oui, oui, vraiment. Il a fait un super kick, il a switché le musique le il passé à travers de la ville. Ouais. Ça, c'est un événement, ah, on en, je sais qu'on en parle souvent, mais c'est un, des... un des plus gros oh, lutteurs. Yes. Salut, Salut, Marky Jolie, j'espère que ça va okay. bien. On, on parle de tout ça différemment dans tous les podcasts. Ah, mais veux, veux pas, tu, tu concernes le podcast bien malgré toi. Ouais. Yes, yes, mais t'es un grand lutteur. Euh... euh, Bret Hart, dans le fond, a euh, défait Yokozuna. Hey, tu savais-tu ça qui était supposé avoir un 5 contre 5? Ouais. il y avait Martel, les Head Shrinkers, je pense, euh, Jeff Jarrett, IRS contre les Smoking Guns, Tatanka, pis deux autres, mais c'est parce que le match de. Ça, c'est Kevin Martel qui en avait parlé, c'est ici de euh, Le match avait été tellement long qu'il n'y avait pas donné, euh, il n'y avait pas eu assez de temps pour faire ce match-là, le 5 contre Ça fait qu'il a été diffusé à Raw à la place. Ah, ah. Fait que dans le fond, ah, ça se Ouais, Kevin c'était le, le, ah. le lever à Ricky, ça fait qu'il ben, l'a expliqué parce que Ricky était supposé faire un match 5 contre 5, vu que le match de Sean Michael était trop long, il aurait manqué de temps. Ah. Tu sais, c'était pas ah. sur le Network dans le thème, la soeur que le Network pétait ouais. le temps, il s'en fout là. Non, c est c est vrai. Dans le thème, tu payais une avance, tu pétais le temps. Ouais, c'est il, il pouvait pas faire des Jean-Marc par Euh Ouais, si on veut. un peu ça. <rire> Cool, fait que revenons à Double or Nothing, parce que dans le fond, le, le, le dernier combat, c'était Yoko pas de Bull Je vais Russell plus de temps à parler de WrestleMania 10 que de parler de Bull Encore une fois, l'AW, ils ont des croûtes à manger avant de dire WWE, on est meilleur. Mais le main event de Russell Maynard 10, Bret Confio-Cosne, ça valait le coup. Il manque son Bonsaïra qui tombe à terre. Un, deux, trois, c'est Roddy Piper l'arbitre. Tu te rappelles-tu quand Jim Cornette tire les jambes et il sent quelques points en face à Jim Cornette? C'est le pissant! Les belles années du Golden Hero. Oui, moi tant qu'à moi il ressemble c'est le meilleur ressemble à de tous les temps oh, oui c'est vraiment bon alors revenons à, les, euh, à nos moutons avec euh, Double euh, or Nothing donc il y a eu le fameux combat euh, de Cody Rhodes contre Anthony Ogogo puis honnêtement j'ai détesté ce combat ça c'est champion olympique british ouais ouais je me rappelle moi c'était Moi, on a déjà fait, vu a mieux de Cody mettons il y en a plusieurs qui prêchent pour Arne Anderson mais moi dès que je vois Arne Anderson j'ai sa figurine. oh même si tu Je ne suis pas capable Mais si je viens qu'à la vente de la figurine, je vais t'en donner à moitié. Non, mais ça, je fais le premier. Ça va te faire un petit boulot sur le cœur. je ne veux pas d'argent là, si je vends mon bretard, c'est des beaux souvenirs. En plus de ça, il y a eu Miro, le champion Miro, a battu dans le fond Lance Harker, qui était accompagné de Jake Roberts, Jake the Snake Roberts. Euh, qui d'ailleurs euh, il y a quelques semaines… Euh, qui qui d'ailleurs était... était à jour Oui c'est ça. <rire> okay, bon. puis, euh, non mais je suis content qu'il arrêté de consommer ça. ça C'était un épisode qui ouais. était sur Jake Roberts et puis euh, ils ont commencé à récupérer des choses de Jake Roberts. Jake Roberts qui était à jour cette fois-ci. Ah, il ben... est arrivé au GWC, The Greatest uh, Wrestling Collection. Okay. Et puis euh, ils ont retrouvé… Euh, la poche de J.Crabber, Robert. C'est une qu'il la poche non ouais. la poche à quelle La ça poche pense. de, de, de, de Daemon. Damien? Damien, Damien. c'était oh, ouais, bon. trop hot. Hein, c est, c est... Toi, elle n'a pas confondre avec Damien Steel parce que ça prend une plus grosse poche. Oui, <rire> Jérôme! <rire> <Le> <rire> ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, donc, euh, ensuite de ça, il y a eu un combat... Euh, parlant de Miro, on, on vous a posé la question euh, la semaine dernière, à peu près une dizaine de jours. Croyez-vous que ce gars-là, il est digne d'avoir une streak euh, d'invincibilité, au même titre que Samoa Joe dans ses débuts à la cliente en 2005? On vous laisse répondre. On vous invite à répondre, à partager. Oui, donc euh, vous pouvez commenter, partager, liker. Nous sommes toujours disponibles pour vous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Barado, Alouette. On est ouvert à tout commentaire, même pas besoin de payer le cognac, n yac, n yac. salut Plume si tu nous entends. <rire> <rire> ah, du fun, non On a du fun! On est a du fun! Donc, euh, il y a eu aussi euh, le combat, c'était euh, Dr. Brie Baker! Qui a, qui a gagné son championnat! C'est une dentiste! Ben oui, ben oui, ben oui, c'est elle qui pète la gueule, puis c'est elle qui répare. <rire> D'ailleurs, euh, parlant de pétage-regueule, de puis de, Je peux-tu te conter une anecdote sur Robert De Niro? Oui. Quand il a fait le rôle de, du psychopathe Max Cady dans Les mères à vif, un remake de 1991 qui a euh, l'origine un film de 1972, il paraît qu'il a payé un chirurgien à dentiste, euh, il a payé un chirurgien pour se faire péter à la gueule pour avoir crédit dans son rôle, puis il a payé un dentiste pour se faire réparer à la gueule. Non mais c'est, tu vois quelqu'un s'implique dans les rôles qu'il fait, à 100% c'est un Ensuite de Ensuite un Combat que j'ai vraiment aimé. Oui. Je vais ouvrir aussi une parenthèse. C'était Sting et Darby Addon qui ont battu Scorpio Sky et Ethan Page pour la, la, la, la ceinture par équipe. Non, non, non, non, la ceinture par équipe c'était plutôt dans le Ok, oui, excuse-moi, excuse-moi. C'était simplement un combat par équipe. Euh, ce que j'ai vraiment aimé de Sting, et puis ça a fait un petit peu le tour du monde, et les gens sont euh, vraiment. Ils euh, étaient vraiment surpris. Ils on est parlant bien de Sting. Euh, je sais, t'es... Ouais, je t'embarque de Sting, euh, Sting, on se souvient, c'était blessé contre Seth Rollins. On pensait jamais revoir Sting dans un arène. Sting a fait vraiment un superbe combat. Tu te souviens du fameux Dive? on n'avait jamais ah, vu on, jamais, on avait jamais vu Sting faire un dive ben de la de ouais ben l'alter qui était le, qui fait le, le, le petit petit blondinet euh, maquillé des années 90 ça date de 25 ans il était ben c'était cool il a été, euh, ben, cool. oh. été euh, alloué de ça dans le fond les gens l'ont acclamé beaucoup de, de beaux commentaires positifs sur les médias sociaux en, en, en lien à ce fameux dive donc euh, do tout thumbs up son Scorpion, son Scorpion Dead Drop, c'était de tout, de toute beauté, son Scorpion yes. Dead Drop. La première équipe, on en a pas parlé, je non, pense on que on C'était le troisième match, je pense que c'est John Moxley puis euh, le deux troisième combat là. On a oublié d'en parler. Il était contre Youngbox, là? Oui, ben dans le fond, on en a parlé tantôt, c'était Youngbox puis John Moxley contre euh, Eddie Kingston, mais j'ai tellement pas aimé ce combo-là. Ah ben non. Ça a duré 21 minutes, puis pour vrai. En tout cas, moi je le rends. Bien. Ouais, t'es plus concentré à par parler de WrestleMania 10. Non, c'est correct. Ils vont, le monde va peut-être dire qu'on est, mais euh, ben, moi, je suis drastique, tu peux avoir, tu peux avoir ton opinion. Bucks. Ben, on dirait euh, euh, que j'ai mieux Dynamite pas. qui est pay-per-view. Ouais. Puis les Young Bucks font toujours le même con, Tout le temps les mêmes set moves, tout le temps les mêmes affaires. Des lutteurs de spot. C'est le fun, les premières fois que t'es évoluté, tu fais comme, ah, cool, euh, euh, c'est des athlètes, nan, nan, nan, mais à un moment donné, tu sais, euh, manger les hot dogs à tous les jours. Ça fait une couple d'années qu'ils sont actifs of the Year par exemple. Faut jamais leur enlever ça. Je non, non. je sais, mais tu sais, en même temps, il n'y a pas de relève. C'est euh, vrai que. y moins deux uh... jolies Flèches, là, puis euh, les Young Bucks, on en a entendu parler. Ou bien il y a Yabuza, puis Shinzo et Shinzaki. Ouais, Sabu. Ouais. Hey, Sabu, ça pourrait, ça pourrait être intéressant, Sabu, à IW. Ah, ouais, mais Sabu a. Euh, en une... tant qu'ambassadeur, tu vois Ouais. Mais euh, en tant qu'ambassadeur, en fait, ce serait le fun qu'il y ait une, une division hardcore avec des Japonais. Ça, ça serait cool, puis il pourrait être un ambassadeur de ça. Ah, c'est bien, bien avoir là. une ceinture hardcore. Il a il encore mais ben, de... il est trop magavé. En fait, boue euh, il y a euh, quelques mois, slash années, on fait un GoFundMe, il a eu besoin d'avoir euh, des chirurgies importantes au niveau des hanches, et de se faire reconstruire. Ah, oh, ok, ben l l ces choses là, c'est rendu comme Robocop. Euh... Mm -hmm. Il a ramassé plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars, il a mm -hmm. demandé aux gens de... de, de, de, de, de c'est comme quand on donne pour les maladies du coeur hein. Par... <rire> ouais, c'est ça. Exact. Non, non, mais c'est ça. Ouais. Exactement. Au moins, il a pas eu besoin d'avoir une opération au cerveau, de toute façon. Non, non, Non, quand même. <rire> non, non, j'aime <non>, <rire> Je l'aime beaucoup les mais... Homicidal, Genocidal, Suicidal. Tu tu à une certaine époque, euh, la ACW et Paul Newman avaient fait une invasion à Rouen. Ah, oh, c'était débile. C'était malade. Hein. Ça, Taz contre Whiprick. Il y avait Van Damme, Tommy Dreamer qui était là-dedans aussi. Ah, c'est fou. Tu viens de... Mais ils collaboraient ensemble. C'est lui qui avait fait un dive du titan-tron. Pour monter sur le titan-tron, je sais pas si tu sais comment c'est fait, mais à l'époque, tu... il n'y avait pas de côté et de dos pour monter c'était vraiment juste une grosse lettre RAW tu sais ah. Fait que tu le vois là qu'il y a de la misère à monter puis qu'il saute tout croche en tout cas c'est... c'est tu vois que le gars il euh, allait pas bon et que c'était probablement la seule place où il pouvait monter vraiment haut dans l'amphithéâtre pour pouvoir sauter en tout cas bref bouge ça a toujours été... euh. peut-être fait une ligne avant aussi pis peut-être qu'il était désorienté on le sait pas là Ah peut-être, c'est un particulier bref c'est Euh fait que, tu vois, fait que dans le fond euh, il y a eu un... Euh, quand on parle des matchs trop longs là tu sais le match pour le championnat AEW qui Kenny Omega contre Orange Cassidy. Puis contre Pac. Puis Pac. Évidemment, ouais. M. Omega a gardé sa strap, mais c'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est encore une fois, des matchs trop longs. Des bons mmh. matchs, mais sont ouais, trop longs. c'est ça. Euh, ça. intense. Euh, oui, mais c'est ça, mais il engage trop de monde. Il y a trop de personnes sur le roster. Les combats sont trop longs. Euh, les Paper Loo commencent trop tard. Oui, 8 heures, j'aurais commencé à ouais. ça très tard, moi, euh, là. Honnêtement, là, tu fais ça un... La WWE, comment ça faire. Moi, ce que je pense, c'est que la WWE vont laisser faire les petits coups là, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Parce qu'on s'entend-tu qu'après euh, 40 ans, là, que Vince McMahon, genre euh, la WWF, il n'est pas à son premier barbecue. Là. Non, c'est ce sûr. J'ai a vu des shows. Dans le temps, il a, a mangé des du shows l'après-midi, le dimanche. Ah, ça s'adapte Il a euh... vu des shows là, la fin de semaine. Mais là, tu vois, là, summer s'en vient. Là. Un samedi soir. Ouais, ça, c'est exceptionnel. Ça, ça, ça va torcher. Ça va exploser. Ah, c'est ça. Quand je te dis, là, c'est. Euh, mais le spectreman est discret. Ben, il y a 75 ans, ans, le monsieur, là. Ça va ça. La il y a plus 20 ans. Euh, qui va relever ça? Ben, Triple H, il y a-tu. 100 000, il y a moins. Écoute, ben, Triple H, Stéphanie, puis Shane, ils ont-ils les moyens d'acheter la part majoritaire de Redspectreman, d'après toi? Ouais, mais tu. Pour devenir majeur. Ouais, mais en tant que tel, la part. C'est maintenant les majoritaires à 85% oh, oui. mais tu sais, est-ce qu'ils ont le goût de runner une business pendant 30 ans quand les gars sont déjà, et les filles sont déjà millionnaires? Ça? Moi, je pense. pas. Moi, je pense, ce qui va arriver là... Le Triple H est appliqué beaucoup à NXT, ça tu peux pas le nier. C'est ça. Moi, je pense, en tout cas, je, je prédis parce qu'on parle de Triple H ce que je prédis dans l'avenir, c'est que le NXT va se déployer mondialement donc, il va y avoir un NXT Canada, un NXT US. NXT Japan! Oui. NXT Australia, peut-être? C'est sûr qu'il va y avoir un NXT, NXT Japan. Je te dis. NXT France, NXT Italie, on sait pas. Je, je, je suis prêt à mettre 20 pièces avec toi, qui a 17 heures à faire de l'année. Il va y avoir un NXT Japan. veux que tu te fais une remette Allez. Pourquoi pas NXT Haïti? Ah <rire> oui? Pourquoi pas? Non, on ne sait pas. Euh, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ah. il peut y avoir. Euh, tu sais, ils, ils ont, voulu, ils ont, tu sais, dans ils avaient donné la, la strap, euh, championnat du monde à Jim Burma Hall pour créer de l'expansion en Inde. Ouais, ouais. Fait que s'ils pouvaient pas vous donner peut-être euh, un championnat du monde à un lutteur haïtien, ouais. Ben oui. Ils l'ont fait avec un, euh, Ahmed Johnson. Ils l'ont fait avec un Algérien, récemment. Euh, Algérien, Nigerien. Ouais, ouais, il y a Un Nigerien, C'est Ziggy. ouais, monsieur, euh, Apollo, Cru euh, ouais. Non, mais pas Apollo, Creed. Apollo Cruise. Apollo Cruise. Je pensais pas très Apollo Cruise. <rire> c'est pas le la même personne hein il y a à peu près 30 ans de taré donc euh, les amis c'est ici que c'est ce... ah, euh, le main event pas qui... le main event ouais c'est il faut, faut, faut malheureusement que j'en parle puisque c'était pas euh, le premier tempeyed match hein. euh, ouais c'est ça. Euh, euh, ça inner circle of the pineapple c'est ça inner circle pineapple puis euh, pas pineapple Non, non. Euh, t'as-tu vu que euh, inner circle les fans chante la chanson de Chris Jericho. Parce qu'elle est trop bonne. Moi, cette tune-là, elle me fait marquer, les amis. Quand j'entends cette tune-là, c'est… Si tu penses à Jericho, c'est ça que tu vois Jericho. C'est un automatisme de chanter pendant que ce gars-là arrive. Il dégage tellement une belle ambiance. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours, toujours du respect pour Chris Jericho. Jericho devrait être solo. Ouais, ben, peut-être ça va venir… Ben, il était solo, il était champion du monde à bout de ouais. bataille. nursery Jericho… En tout cas, moi, j'ajoute pas jette pas c'est parce qu'on a tellement vu de la lutte là, mais là les Stables là, on est loin de les BX, puis de les NWO là. Non, ça c'est sûr. Il va falloir qu'il y ait des gens qui travaillent fort là, puis qui arrêtent de travailler pour des salaires. Puis pour revenir à Chris Jericho, comment à fois qu'on écoutait ben, des fois un pay-per-view, ça valait pas de la chmoute, mais que Chris Jericho, il faisait tellement un bon combat qu'il sauvait le show. Mm -hmm. Ça arrivait souvent là. Ben oui, ben oui. Ben, Chris Jericho m'a toujours du respect pour un... Parce que ce gars-là, il a toujours, c'est-tu comme je te dis, il a, toujours... a toujours sauvé les shows. Euh... Le c'est es un bon. super de bon mais en ce moment. moi je l'adore, pas je toujours. Trouve de... pas qu'il est bien utilisé là. Ouais, mais il laisse peut-être la place à la relève, là, aussi, là. C'est sûr qu'il y a plus de 20 ans. Là, il y a 50 ans, le là. c'est sûr. Il va avoir un bon contrat, puis il n'y a pas le choix de marcher un pied devant l'autre pour aller faire un, deux, trois en même Exactement. Ça ressemble un peu plus à ça, pis tu sais, maintenant, il y a une carrière musicale. Je fasse attention pour ne pas se blesser ou ne pas briser les tournées. Fait c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il a monté une stable pour essayer de lutter le moins possible, puis prendre le moins de risques. Ah, c'est exactement. Moi, je suis ah. bien d'accord, là-dessus, je ne peux pas te contredire. Yes. Donc, c'est ici que se termine notre émission de lutte 5.5 du 14 juin 2021. Revue sur la lutte, bien sûr. Oui. Euh, mon nom est Jonathan Drapeau, j'étais en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière. c'est le Wrestle Rock Podcast, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube et Reddit. Euh, Alors, on se retrouve le 28 juin prochain pour autre, euh, un autre WrestleWatt Podcast. C'est un rendez-vous. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a farmer. New world order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo!